Qu'on appelle les silences, c'est une musique. Et c'est un problème, c'est que euh, 24 heures sur 24, ces silences, surtout maintenant, ils nous entourent. Surtout ici à Ferney-Voltaire, où on avait l'habitude d'entendre des avions qui arrivaient à 80 décibels à bah, la, la source, bah, ici à Ferney, c'était très puissant, leur euh, impact. C'est dommage, et, et, et même du trafic, c'est dommage que maintenant on se retrouve dans un silence un peu ténébreux. Euh, c'est dommage que la musique soit pas mm, aperçue comme un remède. Évidemment, sur 24 heures, on va pas jouer 24 heures, mais en petite demi-heure, euh, c'est une façon de dire euh, que les silences qu'on nous impose, finalement, euh, n'est pas la meilleure solution euh, au Covid. Parce que le Covid, après, on peut même se pousser sur des recherches scientifiques, mais apparemment le bonheur euh, renforce le système immunitaire donc en quelque sorte faire jaillir de l'intérieur une, euh, une petite base de, de, de sérénité même une demi-heure par jour euh, ils peuvent que, euh, faire du bien en plus euh, on a la possibilité de, de dialoguer avec nos voisins donc d'établir des contacts de, de finalement pouvoir euh, se reconnaître se retrouver entre voisins chose qui nous par exemple, en habitant ici, on n'avait jamais eu l'opportunité de parler si longtemps, d'avoir un lien direct avec nos voisins. Non, ce n'était pas les radeaux, de la et tout ça. C'est pas que qu'on se les dit au fond de port, dis au fond de port, et naviguer un perpéna, sous la grammaire des canards. Ils s'appelaient les voisins d'abord, les voisins d'abord. C'est fluctuant, mais merci, tour. C'était pas de la littérature, mais des plaisos, j'étais des sorts. Oh yeah! Le capitaine c'est ses matelots. Mais des amis, des voisins d'abord. C'était pas des amis, de luxes, des petites castors et polours, des sons, des Jodomo et Gomor. Oh yeah! Oh yeah, yeah, yeah! C'est l'amitié qui prenait le cas. L'air montrer le nom. On aurait dit les voisins d'abord. manque à bord. Il manquait encore, Donc je n'ai pris beaucoup, mais les seul qui a tenu les coups, qui n'a jamais viré de mort, mais viré de